Bonjour à tous, donc euh, nous allons prier un chapelet euh, sur ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Et donc, euh, voilà, ce sont des méditations euh, propres au carême. Donc nous prions euh, dans la divine volonté, donc euh, Seigneur immerge-nous dans ta divine volonté euh, immerge euh, toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta, dans ta divine volonté et nous, euh, nous nous unissons à tous les anges, nous nous unissons à tous les saints, euh, à toutes les âmes du purgatoire, à tout ton corps mystique pour euh, que tu nous accordes un déluge de grâces, des, des grâces de conversion, euh, des grâces de, de protection euh, et des grâces de, de sanctification. Voilà, accorde un déluge de grâce euh, pour que le cœur du monde se rapproche toujours de la divine volonté, que chacun essaye au maximum euh, de se renoncer à, à soi-même et euh, d'essayer de, de, de suivre la volonté de Dieu. Je, au nom du Père et du Fils, et saint inscrit, ainsi soit-il. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,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 surtout celles qui ont le plus grand besoin de votre très sainte miséricorde Saint Michel Archange de votre lumière, éclairez-nous Saint Michel Archange de vos ailes, protégez-nous Saint Michel Archange de votre épée, défendez-nous de tout mal et de tout péché et moi je vous dis euh, à tout de suite sur camp Notre-Dame pour un rosaire un rose -er, cette fois euh, à trois mystères pour la conversion pour notre conversion et la conversion du monde voilà je crois que nous en avons tous euh, bien besoin. À tout de suite.